un dossier on fait un clic droit avec la souris et on va sur créer un dossier là il propose de rentrer un nom on indique le nom et on voit qu'il apparaît ici du coup il est aussi possible de le renommer donc en faisant un clic droit également et renommer du coup on peut lui indiquer un nouveau nom